Aujourd'hui je vais réaliser un dessert très gourmand et facile à faire à tout de suite je commence par mettre deux cuillères à soupe de farine dans un petit bol j'y ajoute une petite cuillère à café de sucre vous pouvez sucrer selon votre goût ensuite je rajoute une cuillère à soupe de cacao non sucrée une grosse pincée de levure chimique et une toute petite pincée de sel. Je mélange et je viens rajouter trois cuillères à soupe de lait plus une cuillère à soupe d'huile. Je mélange bien. Si vous trouvez que votre pâte est un peu trop sèche, n'hésitez pas à rajouter une cuillère à soupe de lait pour rajouter un petit peu de gourmandise je vais ajouter une cuillère à café de pâte à spéculoos si vous voulez vous pouvez remplacer par un carré de chocolat et je vais venir mettre mon petit bol une minute micro ondes et voilà mon petit mug cake est prêt je vais saupoudrer avec un peu de sucre glace ma petite recette est prête si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker la partager et à commenter si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne n'hésite pas à le faire à bientôt dans la